Bonjour les amis nous sommes le lundi 7 mai 2018, je vais faire mon analyse du marché euro-dollar mais avant ça abonnez-vous à ma chaîne youtube. Alors donc il est actuellement 10h20 à Paris donc 9h20 ici à Tenerife et je fais donc une analyse du marché euro-dollar en commençant par, euh, donc le marché mensuel, donc chaque bougie correspond ici à un mois et en utilisant donc les indicateurs que, qui ont ma préférence donc, euh, que j'utilise tous les jours et que j'utilise avec ma méthode de scalping principalement. Donc nous avons l'Ishimoku, nous avons les bougies Ekenashi, nous avons le RSI 14 et le stochastique 533 et nous avons mon indicateur SDI, l'indicateur que j'offre à mes étudiants. Donc qu'est-ce qu'on peut constater Eh bien on peut constater que ces derniers mois donc le marché est monté mais que là il a calé donc sur le haut du nuage Ishimoku et il a tenté plusieurs fois de le casser mais euh, chaque fois il a été... Euh, chassé, donc ça, le haut du nuage constituait une résistance assez forte que le marché n'a pas réussi à casser. Donc on voit maintenant qu'il euh, a, il a été chassé quatre mois d'affilée et on dirait qu'il a tendance maintenant à repartir à la baisse. Alors est-ce que ça va être une, une baisse à long terme Ça, on, on ne peut pas le dire. Donc on peut simplement constater ce qui s'est passé et faire des, des prévisions mais euh, des probabilités de ce qui va se passer dans les, prochaines, dans les prochains mois comme les prochaines semaines ou même les prochaines heures. Donc euh, c'est très important de faire une analyse à long terme pour ensuite aller voir sur des unités de temps plus courtes ce qu'il est probable de faire et au plus vous utilisez une, une une unité de temps courte au plus vous avez une probabilité que ce que vous prévoyez va se réaliser. Faire des prévisions à 2-3 mois euh, c'est presque aussi, aussi certain que de regarder dans, dans le mar de café. Donc moi je ne peux pas vous dire euh, fait, vendez même si maintenant on a l'impression que le marché va continuer à descendre mais ce n'est pas une certitude. Il pourrait très bien descendre jusqu'au plus bas dans, dans les prochains mois mais euh, c'est trop risqué de faire un, des prévisions comme ça à long terme. Par contre vous pouvez voir que les indicateurs que j'utilise ont quand même euh, une certaine pertinence et euh, au plus vous les utilisez à court terme donc en scalping par exemple, au plus vous pouvez avoir un taux de réussite très important. Donc en scalping avec ma méthode vous arrivez à des taux de réussite de 90 à 100% quasiment tous les jours. Donc, continuons, continuons notre analyse ici avec ces indicateurs. Donc, le mensuel, il me semble qu'il est clair qu'on voit que le marché est repoussé par le haut du, du nuage Ishimoku. Donc, que sa tendance actuelle est baissière. Confirmée également par mon indicateur SD ici, où vous voyez qu'il est rouge sur la plupart des unités de temps. Allons voir maintenant en weekly. Donc ici, chaque bougie correspond à une semaine et on voit quand même qu'on a une succession de bougies rouges, donc bougies qui, qui sont plus parlantes en utilisant l'indicateur Ekenashi. Et on voit là qu'on a quand même ici trois semaines de baisse assez intense alors qu'il est resté stagné ici plusieurs semaines en tentant plusieurs fois de casser le haut du nuage, euh, du nuage qu'on a vu en mensuel. Mais il a, été, il a été repoussé à chaque fois donc on dirait que les acheteurs renoncent actuellement et que ce sont les vendeurs qui ont la main. Donc on voit ici que le, le bas, donc le, la Kijunsen, la ligne bleue de l'indicateur euh, Ishimoku donc a été cassée et on va plus bas, maintenant ici on aura une résistance probablement à ce niveau-là, il pourrait y avoir une réaction lorsque le marché arrive ici mais là on a quand même encore euh, quand même pas mal, pas mal de possibilités si on croit en la baisse donc du marché, en la poursuite de la baisse. Maintenant on voit ici quand même en weekly qu'on a un stochastique assez bas et vous voyez que lorsqu'on a un stochastique bas parfois il y a une réaction. Maintenant la réaction elle peut s'attendre aussi puisque on voit ici vous voyez que le marché il était bas, le stochastique était survendu mais malgré tout euh, le marché a continué à baisser donc il ne faut pas, ne faut pas maintenant jouer directement l'achat parce qu'on a un stochastique bas. On voit également que le RSI pourrait descendre beaucoup plus bas, vous voyez les plus bas ici du RSI donc voyez ici le plus bas se situe ici donc on a encore de la marge à la baisse. Donc en voyant les graphiques mensuel et weekly pour le moment je dirais euh, que je vais privilégier la baisse. Si on regarde en daily, et eh bien en daily donc chaque bougie correspond à un jour, là également donc on voit que ça fait plusieurs jours que le marché est baissier donc on voit très bien qu'on est ici sous la, sous la ligne rouge donc du, du, du, de l'indicateur Ishimoku donc là, sous la Sen donc, tant que le marché est comme ça il n'y a pas de danger pour le moment mais on peut malgré tout avoir donc des, des résistances donc à la baisse donc des supports comme ici vous voyez donc un marché qui pourrait très bien avoir euh, une réaction à ce niveau-là. Là on est à 1.18400 environ. On a un récit qui, qui est fort euh, survendu ici. Un stochastique également qui est assez bas donc euh, il peut y avoir des, des réactions. Donc on va voir en H4 maintenant. En H4 bon c'est clair là on est dans un marché baissier donc euh, c'est très clair. Donc il faut privilégier les points hauts sur euh, le stochastique vous voyez. Donc euh, les points hauts qui, qui sont des bons points d'entrée en h4 lorsqu'on regarde à euh, trader donc euh, dans le cours de la journée et lorsqu'on va sur les unités de temps plus petites. bon là également c'est toujours le même principe. Donc je développe tout ça dans ma formation au scalping donc vous avez un lien ici au-dessus pour bien maîtriser tous ces paramètres, tous ces indicateurs. Et vous voyez bien sûr qu'on a un RSI qui est sous les 50% et des points d'entrée intéressants au niveau du stochastique. Donc euh, privilégiez euh, la baisse, donc vous voyez ici on est sous le nuage Ishimoku donc c'est assez clair. Maintenant quand vous avez des, des points bas comme ici, <coughs> Donc vous voyez ici on a quand même des réactions, on a des mèches donc ça constitue quand même des supports lorsque le marché redescend sur des plus bas précédents, il peut y avoir des réactions et là on n'est plus très loin des 1.19, 1.19 qui est un chiffre rond. Alors voilà je prends la ligne ici, voilà donc 1.19 qui est à peu près à ce niveau-là. Bon, Il y a encore un potentiel, hein. là on est à 19,273 euh, donc il est quasiment 10h30 à Paris donc on peut encore avoir euh, des, de la baisse aujourd'hui bien sûr puisqu'on est vraiment dans un, dans un marché en tendance mais je vous conseille plutôt de chercher les, marchés, euh, les, les points hauts sur le stochastique et le RSI éventuellement. Là vous avez donc une probabilité plus intéressante euh, de prendre le trade au bon moment. Donc si on regarde en M30 vous voyez qu'il y a des, des réactions à ce niveau-là, vous voyez on est ici vraiment sur un point où il pourrait très bien remonter, on a un stochastique très bas et lorsqu'on va en M15 donc là on rentre plus dans le scalping, Donc moi je regarde toujours mes unités de temps principalement M1, M5, M15 après avoir fait mes analyses. Et là donc, euh, je, me, je me prépare à ce moment-là à me positionner quand j'ai des bons indicateurs euh, positionnés correctement. Donc vous voyez le M15, là on est trop bas maintenant pour vendre, on va chercher en M5 et en M1, vous voyez, bon, en M1 là vous voyez que ça cafouille un petit peu, donc on peut malgré tout trader sur un marché comme ça mais en, prenant, en faisant bien attention de prendre les extrémités donc privilégier comme on est dans un marché baissier, privilégier plutôt les points hauts mais on peut également si on est assez agressif prendre les points bas du stochastique en une minute pour se positionner à l'achat et faire bien sûr des trades rapides en prenant les bons points d'entrée, les, les, les bons points de sortie donc sortir rapidement tout ça je vous l'explique donc dans ma formation Scalping. Donc euh, l'indicateur Ishimoku également qui fait partie euh, euh, de ma formation, j'ai une formation spécifique Ishimoku également où vous pouvez comprendre toutes les indications, tous les signaux qui sont donnés donc par euh, cet indicateur Ishimoku qui est un indicateur que j'aime beaucoup et qui aide énormément dans les analyses. Donc vous voyez ici euh, on a un marché actuellement Toujours baissier, mais attention, donc lorsqu'on a euh, des plus bas sur le stochastique, le RSI, il faut analyser tout ça, il faut bien comprendre les indicateurs et il faut bien sûr euh, pratiquer d'abord sur un compte démo, ensuite sur euh, un compte euh, réel. Et prendre, vous aurez une meilleure probabilité en faisant du scalping, en prenant rapidement. Euh, vos, vos gains parce que si vous attendez, si vous, si vous attendez des heures eh bien vous pouvez avoir, vous voyez comme ici on est ici en 30 minutes, vous avez un, un beau marché qui baisse et puis euh, si vous n'avez pas pris vos gains ici et eh bien vous reperdez la, la totalité de vos gains. Donc vous voyez vous avez souvent ça, donc c'est vraiment dommage et c'est bien la preuve que le scalping est la meilleure manière de gagner euh, de l'argent en bourse en faisant du, du trading. Voilà, j'espère que mon analyse vous a aidé, donc que vous arriverez à prendre des bons trades aujourd'hui et dans les jours suivants en utilisant donc peut-être les mêmes indicateurs que moi. Et si vous souhaitez les maîtriser, bien, bien, sûr, vous avez à votre disposition ma formation au scalping, ma formation Ishimoku qui a fait ses preuves et qui ont aidé déjà pas mal d'étudiants à faire de très bons résultats. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.